Ballon d'or 2022, on va analyser ensemble le profil des nominés et on verra bien qui va remporter le ballon d'or. Vous allez dire, je suis fort, mais non, je suis un génie. Je pense par la plus grosse déception qui est Lionel Messi. Lionel Messi n'a pas trop brillé l'année passée au PSG, mais à la dernière minute, ce qu'il a fait, je pense qu'il mérite au moins d'être nominé. Même si on sait qu'il ne peut pas gagner, mais il méritait d'être nominé, d'être sur la liste. Et le fait de l'éjecter comme ça, c'est injuste. Après tous ces milliards qu'il a apportés au football, toute cette joie qui continue de nous apporter, l'éjecter comme ça. Et j'ai l'impression qu'ils ont éjecté Lionel Messi juste pour que ça fasse le buzz, pour qu'on soit au courant que non, le ballon d'or c'est bientôt. Et Lionel Messi, il a été le bouc et mystère. Ils l'ont jeté pour que ça fasse la poudre partout pour qu'on soit informé. Ou bien ils sont jaloux du Paris Saint-Germain. Grosse force à toi Lionel Messi. Mais Lionel Messi ne participe pas au Ballon d'Or 2022. Chez moi avec Sadio Bandé. Oui, Sadio Mané que j'appelle affectueusement Sadio Bandé. Je suis duputatif face à sa nomination. Moi je pense qu'ils l'ont nominé. C'est pour dire non, c'est le quota. Ouais, il faut mettre les Africains dedans. Sadio Mandé a eu un très beau parcours. Et les Africains même l'ont récompensé avec le ballon d'or africain. Ça s'est passé au Maroc, la fois passé. Mais ballon d'or de France-là... Non, non, non, non, non, non. Non, je suis quelqu'un d'optimiste. Oui, les miracles, j'y crois. Mais on connaît. Je ne verrai pas l'intérêt des Européens d'accorder le ballon d'or à Sadio Mandé. Pour quel intérêt hein? Qu'est-ce qu'il va leur rapporter En tout cas, moi je réfléchis en homme d'affaires. Ils ne vont pas lui donner, mais ils l'ont mis dans la liste. Comme ça, nous les Africains, on va espérer. Oh, c'est nos frères, ils méritent. Et puis on va râler un peu, on va mettre des tweets. Mais les affaires, sont les affaires. Deuxième, c'est Cristiano Ronaldo. Hum, je ne vais même pas perdre mon temps sur lui-là. Il cherche à se barrer. Je ne pense pas que le ballon d'homme même l'intéresse. Je ne crois même pas qu'il va se faire le déplacement. Je pense que Cristiano Ronaldo ne ferait pas le déplacement pour aller voir le ballon d'or. Je ne pense pas. Voilà, Cristiano Ronaldo, actuellement, il a trop de problèmes. Il a juste envie de jouer sa Champions League pour ne pas que Lionel Messi vienne le dépasser en palmarès. Donc, Cristiano Ronaldo, je vous rassure, fera même pas le déplacement. Cristiano Ronaldo nominé, mais il n'ira nulle part. Il va pas gagner. Il va rien faire. Zéro, Gualu. Mais je respecte beaucoup la communauté de Cristiano Ronaldo qui m'a donné une grosse raclée la fois passée. Je vous respecte. Mais Cristiano Ronaldo ne fera pas le déplacement. Go out de ce ballon d'or. Le go out, ça veut dire le cabri. Le cabri, l'homme sur lequel on compte pas du tout Le go l'homme de l'un des favoris de ce ballon d'or C'est bien sûr I am not a king, I am not a god I que Karim Benzema n'est pas loin de remporter ce ballon d'or. Il y a un intérêt énorme avec les Européens. Et il a travaillé, il a remporté la Champions League. Il a été beaucoup décisif, surtout en Champions League. Il a, il a franchement mélangé les choses. Je ne crois pas aussi que ce soit les seuls critères pour mériter le ballon d'or. Mais il nous a laissé des souvenirs traumatisants. Donc le go-out. De, de, de ballon d'or cette année Je pense que c'est Karim Benzema qui est favori Je pense qu'il va se presser même De repasser son habit Et d'être présent Et je pense bien qu'il mérite le ballon d'or Karim Benzema A eu Pro Là maintenant on a le prodigieux camerouno Algéro Franco Kylian Mbappé Kylian Mbappé Je pense que cette année Il va aller au ballon d'or mais ce n'est pas pour lui. Voilà, c'est pas pour lui. Mais mes appréhensions sur Kélian Mbappé, j'ai l'impression qu'il va arriver une année où ils vont enchaîner les ballons d'or. Kélian Mbappé, il va enchaîner le ballon d'or 2000x, 2000x plus 1, 2000x plus 2, 2000x plus 3. C'est ce qui va arriver à Kélian Mbappé. Parce que il mûrit trop vite. Le petit mûrit trop vite dans le foot, dans la vie. Il est vraiment mûreur. Bon, il mûrit en tout cas. Kylian Mbappé va braquer le ballon d'or une année là. Peut-être que ce serait l'année prochaine. Et il va enchaîner. Il va confisquer ça pendant au moins 2, 3, 4 ans. Et un jour, vous allez vous rappeler de cette vidéo. Tout le reste, tout le reste les Vinicius, les Lewandowski, les Thibaut Coutois. Tout ça là, c'est pour la beauté du spectacle de remise de ballon d'or. Voilà, il ne va rien se passer. C'est Karim Benzema qui va remporter ou peut-être Sadio Mandé va être deuxième Ballon d'Or et troisième dauphino ce serait Cristiano Ronaldo. Le reste là, même le taureau là, le taureau, le gros taureau, le grand là, comment il s'appelle là, le grand. Euh, bon allez, likez cette vidéo, partagez là et on se tient au courant. Merci, au revoir.